de notre offre et de nos pratiques vers une digitalisation. Pour la qualité des relations, la qualité des échanges, de l'écoute, l'adaptabilité, hein, la, la, le sur-mesure qui était proposé et euh, la renommée de ces gosses Déjà, l'acquisition de nouvelles compétences, hein, c'était le but euh, premier. Et euh, une révision de notre offre. Nous avons réadapté notre offre et nous sommes en transformation, justement. Une acquisition aussi de vocabulaire. Et, euh, et on a réussi aussi à fédérer l'équipe hein. euh, voilà, autour de cette nouvelle dynamique.